Yeah. Mm -hmm. La, la sensation de la voir dans les mains, j'ai l'impression de revenir, là l'image est en noir et blanc. Ah oui, C'est complètement ça. Ah, allez, en live. C'est gratouillé. Ah, mais c'est. En pas. fait, j'ai pas osé. Non, c'est ça le swing, hein. c'est ça. Il hein. faut, pas, faut oh pas être très rapide. Sinon, si tu as un swing rapide, hein, tu risques euh, de rosage. partir. Ok. <rire> et bien voilà, je vous emmène golfer au siècle dernier. En fait, euh, la magie de ce sport et des rencontres. J'ai eu la chance de rencontrer Serge, passionné de golf, icori et de et du siècle dernier. Tout à fait. Et du coup, je vous emmène golfer en Ikori. C'est parti pour une partie de golf au siècle dernier. On y va On y va. Donc, toi, tu es passionné du siècle dernier Tout à fait. Les joueurs Ikori exclusifs Exclusivement en Ikori. J'ai complètement arrêté depuis deux ans de jouer avec des clubs modernes. Puis, <rire> euh, entre nous, soit dit, me satisfait plus parce qu'il euh, y a beaucoup moins de sensations qu'en Ikori. Et, et j'adore ça. Et puis, en plus, euh, voilà. On est bien habillé, on a des jolis clubs, on profite bien. <rire> ouais. La performance parfois elle est là, il hein, ne faut pas non plus la, la négliger, mais <rire> c'est avant tout le plaisir de, de jouer comme au siècle dernier. Hein, comme ah les, là, là, les grands joueurs comme euh, Harry Varden, Bobby Jones, et, et Gene Sarazen et Walter Hagen, tous ces gens-là qui, qui ont fait du golf ce qu'il est aujourd'hui. Ah. Sûr. Alors quand on est arrivé sur le, sur le parking, j'ai vu, euh, vu Serge en tenue. J'avais l'impression d'être dans un film. Tu veux jouer quoi comme club Ah ben alors, je suis tes conseils. Tu es mon, mon vais... coach du jour, mon coach icori ouais. du jour. Je vais te donner un club euh, un fer à ma ça s'appelle un machi oui. et euh, c'est l'équivalent en, en ouverture à peu près on va dire faire 7 faire euh, faire 6 faire 5. D'accord. Voilà. Regardez. Toi de jouer. <rire> Alors, regardez ce club en bois une lame. C'est la première fois que je joue des clubs d'antan. Oh <rire> Alors, les sensations, ah mais c'est c'est plus bluffant, en fait, de réussir à taper avec une lame, oui. c'est encore plus bluffant que de taper avec un club, euh, pour moi, normal. Alors, il faut savoir qu'avec ce genre de club, il n'y a aucune tolérance. Donc, le coup que tu viens de réaliser, que tu as réussi d'ailleurs, c'est-à-dire que tu avais un swing, qui était bien en rythme, et tu as, bien, tu as bien contacté la base, ce qui fait que tu as fait une balle légèrement en draw, magnifique. Oh là là là là C'est un voyage dans le temps. Merci. Donc, on dit icori pour quelles raisons En fait, Icori, c'est les Anglais qui ont appelé, euh, qui ont appelé ça Icori, mais en fait son vrai nom, c'est du bois, c'est un, un érable d'Amérique du Nord. Non pas, non pas un érable, un noyer d'Amérique du Nord, qui s'appelle Carrier. Et euh, ça va peut-être vous parler parce que les Indiens d'Amérique s'en servaient pour faire des arcs et des flèches. Pour, pour vous dire la souplesse et la solidité que ça a. Et aujourd'hui, à l'époque, pour faire un un shaft en icorie, hein. il fallait que l'arbre ait au moins entre 30 et 40 ans pour, pour qu'on puisse, qu puisse tailler des, des shafts en, en icorie. Et aujourd'hui, ces shafts hein, sont vraiment d'origine. On peut les dater, ces clubs-là, que j'ai aujourd'hui, de, on va dire, 1930, quoi. Presque, presque un siècle. Ouais. Donc là, on et est shafts... en train de jouer avec des clubs qui ont été fabriqués en 1930 Oui, à peu près, ouais. dans ces dates-là. Ouais. Parce qu'on a arrêté de jouer en icorie à partir de 1935. Et c'est l'acier qui a pris le relais. D'accord. Fin 18e et début 19e, on jouait avec des clubs en bois comme ça. Et oh. il y a eu un fameux champion que tout le monde connaît, hein, M. Bobby Jones, qui a créé le, le fameux parcours d'Augusta. C'est lui qui qu l'a créé. Et c'est le seul golfeur amateur, et d'ailleurs même professionnel. Il n'est jamais passé professionnel, il reste amateur. Et c'est le seul golfeur au monde qui a avoir gagné le grand Chelem. Et en Corrier. Ma balle, elle est où Petite recherche de balle. Regardez le sac, le trépied d'époque. Le look, on va parler du look hein, tout à l'heure. Ouais. C'est d'une élégance entre la tenue, le club et le swing. C'est d'une élégance absolue, Serge. Ah, on va voir. Je, bon, je me suis, pour le swing, je me suis beaucoup inspiré des vidéos qu'a tourné euh, après qu'il ait arrêté sa carrière de golfeur, enfin de, de, de golfeur, euh, de, de, il a arrêté de faire des compétitions, donc il a fait des vidéos après, pas mal de vidéos, qu'on peut trouver sur YouTube facilement, et euh, je me suis inspiré de son, son swing, mais je n'ai pas son, son swing de, malheureusement. Le swing de Bobby Jones De Bobby Jones, oui. D'accord. Et tous ces, ces gens de l'époque. Le Bobby Jones, c'est un film oui. qui a été tourné, la légende de Bagger Veins Non, non euh, enfin, il, a, il y a un acteur qui joue son rôle dedans, mais pas, c'est pas, euh... pas son histoire. oui. Non, ce pas son histoire. Le meilleur film là-dessus, c'est Stroke of Genius. Stroke of, of Genius. Genius. C'est sur la vie de Bobby Jones. Regardez l'élégance. Beau de jouer ce club, ce qui est un machine iblique, machine iblique, ouais, qui est oh. l'équivalent d'un faire 9, faire 8. Juste, je me permets, je vous le montre parce qu'il est incroyable de, de, de prendre le club en main. Je pensais pas que ça me ferait cette sensation, c'est mais euh, à tenir là dans les mains, c'est absolument magnifique. Allez, cool. Oh. Alors ça, ben, ça, ça va je... moins loin qu'un club ça. moderne. La, la perte de puissance est d'environ 20-25%. 20-25% de oui. perte de puissance, C'est pour ça que je, je parlais tout à l'heure d'oublier la, la, la performance et la puissance quand on joue en icori et d'avoir de, et de, et juste le, le plaisir de jouer. Ben, J'ai eu plus de plaisir là à l'avoir volé ouais. que sur un club sur lequel je cherche à avoir une distance... Voilà. Maximal. Voilà, bien, si, si, si tu oh, ressens oh. ça, c'est que tu as les bonnes sensations. C'est un, un vrai, vrai, vrai bonheur. J'espère que vous le sentez parce que oh là là là là. j'ai essayé de tenter un look avec les accessoires que j'avais. Mais alors maintenant, je me dis en voyant ta tenue d'époque et respectant le, le, le, le dress code de l'époque. j'ai euh... Chemise blanche et cravate. Chemise blanche, cravate. Le petit trépied finalement qui est très pratique. Alors je vais jouer un iblick. E iblick. E C'est l'équivalent en gros à un, pas un sandwich, mais un comment on appelle ça, un pitching, un wedge, pitching wedge. Oh joli Et en plus elle est magnifique. Plein green très joli bravo merci alors pour tout vous dire hein, quand j'ai des coups comme ça à jouer hein, je ne cherche pas à jouer le mât parce que c'est compliqué déjà il n'y a pas de strict sur, sur ces clubs là donc les balles roulent beaucoup donc le, le comment le, le, le backspin n'existe pour ainsi dire pas oui et il faut mieux chercher enfin moi pour ma part je cherche plutôt à jouer milieu de green à chaque fois pour être à peu près sûr d'être sur, sur le, le green. green voilà d'accord alors à l'époque hein, autour des green hein, ils jouaient beaucoup des il jouait assez peu des balles levées, mais beaucoup de balles roulées, parce que comme il jouait sur des links, sur oui. les, sur les, sur les greens anglais, sur les greens écossais, euh, on sait très bien qu'on euh, peut jouer hors des greens, euh, sur les greens écossais et anglais notamment, des links parce qu'ils sont immenses hein, les, les, les greens là-bas. Oui, j'ai joué, j'ai découvert pour la première fois un links cette année. Mmh. Je suis allé jouer en Irlande, ah. au Northwest Golf Club. Je vous mets la, le, le lien en... En description c'était le premier link ce qui m'a bluffé c'est de sentir l'histoire créé en 1891 voilà. donc à l'époque où on jouait avec ces clubs et ben, imagine un petit peu que tu, tu ailles là bas avec ces clubs là que tu joues là bas ils sont ben, un, euh... un, un golf historique comme alors là je vais te donner un club hein, c'est un voilà un machine un hein, c'est l'équivalent de faire 9 faire 8 pour oui. faire oui. une approche roulée Approche roulée d'accord on toujours beaucoup de souplesse hein, pas serrer le club enfin euh, tu connais ça hein, j'ai l'impression d'avoir un jeu qui s'adapte pas mal. à roule, elle roule. Tout. Mais c'est pas grave, qui s'adapte pas non. mal à ce... Tu, tu avais compris qu'il fallait un swing assez lent. C'est vrai. <rire> bah, quand ah. tu touches le green, c'est... Oui, oui. Euh, oui. C est, c est, Mais le, le, la, le plaisir de les voir partir, il est intensément plus fort qu'avec un sac. Ah, euh, faire voler la balle, quand on sait ce que c'est comme club, faire voler la balle, c'est oui. quelque chose. Ah. Hein. Oh là là Allez, on est sur le green On est sur le green, on va poter. Que c'est bien fait alors le putter, hein, euh, à l'origine, si tu regardes bien, tu vois que tu te rends compte qu'il y a une ouverture quand même. Il pouvait être ouvert jusqu'à 8 degrés. Oui. Hein, parce qu'à l'époque les grilles n'étaient pas aussi roulants et performants qu'aujourd'hui. Donc des fois, donc quand on il il est des lampes putes, il fallait donner un peu d'élan. Donc il y avait oh. une légère ouverture dessus. Oh là là là là là, là. Alors c'est beaucoup plus perturbant que, le, que les clubs. Que, le, que les fers, oui. Ouais. Oula, oula, oula. Superbe. Ouf, superbe. Avec euh, <rire> énormément de stress, allez, je me l'offre. <rire> Joli Merci. Et euh, il faut savoir une chose, qu'à l'époque, euh, sur.. Euh, il jouait à ce qu'on appelle en, en stymie, c'est-à-dire que. Euh, une fois qu'ils étaient sur les rines, ils ne levaient aucune balle. Si la, la balle de votre euh, partenaire de jeu était dans l'axe de, de votre jeu, ils, vous deviez la laisser, pas la lever. D'accord. Ils ne marquaient pas les balles à l'époque. Ça, c'était les règles d'époque. Euh, le steining. Alors Et on pouvait aussi, si la balle devant vous gênait, mais le trou était derrière cette balle qui, qui vous gênait, vous pouviez chipper par-dessus la balle. Il y a certaines vidéos, notamment d'Harry Varden, on voit une, une petite vidéo sur, sur YouTube d'Harry Varden de l'époque où on le voit jouer en stymie, c'est-à-dire qu'il fait un chip au-dessus au -dessus de la balle pour rentrer dans le trou derrière. Mais aujourd'hui on ne fait plus ça, on ne chip pas sur les grilles. <rire> Donc trou numéro 2. Alors tu as entendu le bruit que ça fait, ce, du bruit que, que fait un, un, le club quand tu, quand tu le frappes, surtout un bois. C'est entends ce, ce vent qui fait... Oui, boum. mais le, le, la sensation dans les mains est incroyable, vraiment. C'est pour ça que j'ai complètement arrêté le, le, golf, ah, je... le, le golf moderne, parce que je, je trouvais que jouer comme ça, c'était une sensation énorme. Ah, Même si j'ai je... pu la distance, la performance quoique bon, j'étais plutôt un joueur moyen en club moderne, mais aujourd'hui, je, je prends beaucoup plus, plus de plaisir, de plaisir. À jouer pas Allez, tiens, je vais essayer. Alors, un bois de parcours, en fait, chaque club a un nom Oui, ça, ça s'appelle un clic. Un clic C'est entre le bois de parcours et l'hybride et d'aujourd'hui. D'accord. C'est un club qui n'est pas très long, comme tu peux le voir, donc il peut s'assimiler facilement à un hybride, et tu, si tu regardes sa tête, ça ressemble, oui, quand ça même ressemble assez, plus à assez... un hybride. Et tu quand... regardes l'ouverture, on sent qu'il y, euh, qu y a une bonne ouverture. Allez, petit coup d'hybride, à la cool. Oh là là là là là là là, tu vas devenir un joueur d'icory. Hein. <rire> Mais tu es en train de me donner goût. Eh oui. En fait, c'est quoi J'adore ta tenue. Et Quand tu joues en icory, euh, il, faut, il faut vraiment travailler, enfin euh, être vraiment bien en swing pour bien toucher la balle, là tu l'as vu tout de suite, si tu es bien dans ce wind, tu touches bien la balle alors qu'avec les codes modernes, ils sont tellement tolérants, que même si tu touches pas bien la balle, elle part Qu'est-ce que tu as envie de taper Un long fer un... Ah bah alors... Euh... Un fer euh... intermédiaire plutôt Parce que là j'ai un long fer qui est l'équivalent d'un fer 3, fer 4 Si tu veux essayer sur le parcours, Ah bah, oui, oui, oui, oui, Bon, apparemment tu es idéalement placé hein. Écoute, alors... Place un peu ta balle, voilà Hop. comme tu peux le voir il est très fermé hein. ah mais c'est ah, ah, un club très sensible je, je vous le remontre face je, je on va faire un what's in your bag on va faire un tu vas nous décrire tous les clubs oh là, là là là là là alors pareil hein, dans le même rythme hein. sinon tu vas voir ça tourne beaucoup à droite oh c'est difficile à jouer avec ah, hein, oui, le club oui. fermé. Ouais. Ah mais il est. Euh... Alors après, oui, je l'ai pas. Les clubs ouverts, c'est facile, mais les oh. clubs fermés, c'est beaucoup plus <rire> difficile. Alors moi, je vais jouer Mais je aussi, voulais. Là. Oui, je voulais tester. Hein. Oui, oui, oui, mais. De toute, en toute façon, ça 3, fait F3, partie... faire 4 j'ai du mal avec un vrai club. Regardez l'élégance du joueur de golf d'époque. Alors, ce type de, de club s'appelle le, le mid iron. Mid Iron. c'est un club euh, quand on a des difficultés avec les bois sur les départs notamment on l'utilise aussi sur les départs qui est assez efficace d'ailleurs il est impressionnant en main <rire> eh, pas ça roule ça part ça, va, ça tourne hein. oui oui oui mais je comprends, j'ai senti la difficulté, hein. tu es euh, connu dans le monde de l'icorie, par passion en fait ouais, Connu non, mais bon je me suis retrouvé ami avec des gens sur Facebook, bon, euh, eux ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont le plaisir d'avoir des compétitions chez eux, bon ici en France on en a très très peu, ouais. malheureusement. Euh, il y a quelques années on avait un open de France, icori. on ne l'a plus aujourd'hui, bon j'espère qu'il reviendra un jour. C'est quelque chose qui te plairait ah d'organiser de, oui, de, des, des rencontres enfin, hein. Vraiment, le, le truc qui me plairait vraiment, c'est d'aller jouer à saint Andrew avec mes clubs en Icori et dans ma tenue, bien sûr. Donc là, tu m'as proposé quoi comme club Là, ben, Je t'ai proposé un... On va dire un, un Machi, un Machi 2... Euh, ouais, je dirais plutôt un Machi. Un Machi Iron, euh, c'est, euh, on va dire, faire 6, faire 5. D'accord. Oh, oh, oh, oh. Alors, je replace parce qu'on est en hiver, et... Oh là là là là là là la sensation que tu... du bois, enfin euh, du, que... du shaft. Et à l'oreille, est-ce que tu tu trouves ah, mais pas que ce bruit est magnifique Il est très différent, la sensation dans les mains, mais okay. à partir du moment où on le tient dans les mains, ouais. c'est différent et c'est euh, est... plaisant. Voilà. C'est un voyage. <rire> J'ai euh, des yeux et des papilles un peu partout dans les yeux. C'est un régal. <rire> ce que j'aime, c'est rencontrer des, des gens, gens passionnés. Voilà, Serge est un passionné. Tu vas jouer un, un machine iblique. Machine hiblique, c'est ça Ouais. Oh, J'adore. Juste... Oh Alors la tête est énorme, hein. on dirait une pelle. Hein. On dirait une Et cuillère, comme tu vois, hein. tu peux voir, hein, c'est pas comme un sandwich, hein. c'est très très très fin. Il oh n'y a là, pas de boule, c'est rien. Hein. Ok. <rire> voilà, toujours Ouh. pareil, très en rythme. Hein. Oh là là là là là là là là bah quoi C'est parfait ah C'est absolument magique, c'est <rire> la sensation là J'ai même fait un divot tellement euh, elle est assez. Alors sur les beaux parcours, euh, bien souvent je fais des niveaux assez larges. Ouais <rire> ah, Cette sensation, mais absolument incroyable. Oh, joli ça rentre sur le green, il manquera. Alors le terrain commence à être gras aussi. Ouais. Il faut s'y habituer. Alors quand c'est là, dès que tu t'accroches un peu, hein, tu te rends compte du niveau que tu fais. Et, ah, mais et là, club sur ce club, pas, là. ça a été incroyable. Ton club, ton, ton club il ne glisse pas, hein, il, il accroche. Ouais. Allez hop, sur le green. c'est joli avance un peu ah. voilà. alors là en plus on est sur un green compliqué tout en descente j'ai beaucoup plus avec ces clubs le souvenir de la de mémoire hein, les, les de, de la sensation euh, et tu ressens tout dans les mains hein. c'est vraiment oui euh, oui oui mais c'est ça la sensation est euh, vraiment accentuée. le putter m'impressionne l'impression d'une souplesse d'une façon enfin, je dirais pas une facilité mais de Ouais, bien joué, je vais donner ah, Je prends Allez, hop. Je... Ah On ouais, va donner Merci. Très joli Eh ben, écoute, c'est magique comme, euh, comme instant alors moi, je suis curieux de ta tenue. Tu vas nous en parler dans un instant. Alors Je vais m'occuper de ton ton costume parce que là vraiment ah mais oui parce que je me sens un, petit un peu, peu à, je me a, sens un peu ridicule ouais, ouais, ouais, et j'aimerais c'est un petit peu à côté quoi ouais mais je suis d'accord